Alors celle qui a la plus grande bouche, c'est Madison Omarena. Ah, elle a une bouche, elle y va jusqu'aux oreilles. Si tu pensais qu'il n'y avait que Red Bull pour te donner des ailes, eh bien, tu as tort. Il y a désormais les ailes. Oui, l'aile the Wing. Alors, juste avant de commencer un petit tour par les enchères eBay, je ne vous rappelle pas le principe, vous devez le connaître. Sur eBay en ce moment et jusqu'au mercredi. Attendez jusqu'à quand la fin, des, la fin des enchères le 18 avril 2018 à 19h45. Mon ordinateur personnel, celui que vous avez devant les yeux, là vous pourrez l'acquérir aux enchères. Je l'ai mis à 1€. Euro. Alors évidemment, il n'est pas resté à 1€ euro très longtemps. Hein. Il est même resté à 1 euro pendant euh, il est resté à 1 euro pendant pendant 29 secondes. Bon bah, maintenant il est à 3010. Mais nous ne sommes qu'au premier jour des enchères, vous avez encore 9 jours pour continuer à enchérir. Sachez qu'il contient près de 15 000 euros de contenu, plus plein de choses inédites, plus plein de choses interdites dont je ne peux prononcer le nom parce que je ne peux pas vous les dire. Si je voulais, si je le disais, ce que je vous communiquais, j'aurais beaucoup de problèmes. Mais croyez-moi, euh, croyez ça vaut le coup. Donc voilà, si vous voulez à la fois réaliser une grosse économie sur mes contenus, et puis en plus repartir avec un ordinateur parfaitement fonctionnel de, 2000, de 2015, eh bien... Allez voir sur eBay le lien ici-dessous. The Wing est un... Je lis la définition du business insider du 3 avril. Un club exclusivement réservé aux femmes qui a levé, donc levé, vous savez, dans la neuve langue des startups, ça veut dire qu'il a réuni des promesses de dons, qui a réuni des fonds d'investisseurs à hauteur de 32 millions. Alors, The Wing, les ailes, ce club réservé aux femmes, est un espace de coworking, pardon pour les anglicismes, je sais que ça agace plusieurs d'entre vous, et à mon avis, a raison. Attendez, je baisse un petit peu l'écran parce que j'ai mon fan club de Cougar qui veut systématiquement voir mes, mes vestes. C'est Quand on a 40 ans, comme ça, sa ça, ça base de fans augmente en âge. Oh, allez, je déconne, détends-toi. The Wing, donc euh, club de coworking, euh, aujourd'hui présent à New York, Washington, 6 nouvelles ouvertures annoncées. Alors je, je garde un petit peu de suspense, je ne vous ai pas encore expliqué ce qu'était ce fameux club de coworking valorisé à 32 millions de dollars de wing réservé aux femmes, c'est parce que j'y viens, c'est justement là toute l'ambiguïté. Je vous ai fait deux vidéos frivoles récemment sur les hommes et les femmes à, à éviter et à ne pas éviter. Donc aujourd'hui, un petit peu de sérieux. On ne peut pas avoir toujours que du dessert. Il faut manger un peu ses légumes de temps en temps. Donc aujourd'hui, on fait un peu de médias politiques, de médias sociologiques sérieuses. Et puis tout à l'heure, quand, quand on aura parcouru ensemble l'organigramme et les photos de ce fameux club de coworking de Wing, on ira faire un petit peu de remise en perspective et vous savez, vous connaissez ma définition de l'intelligence, elle n'est pas de moi, elle est de Spinoza, remettre les choses dans une séquence causale ayant présidé à leur avènement. On essaiera de voir un petit peu en quoi, comment expliquer historiquement ce, ce succès du, du real estate sharing version communautarisme euh, exclusif radical féminin. Euh, bon, je sens, je sens d'avance que ça va pas être la vidéo qui va faire le plus grand nombre de vues, mais bon, comme disait Schwarzenegger, mon héros, à la grande époque, il disait « je fais deux blockbusters, une comédie, deux blockbusters, une comédie ». Ça lui a pas trop mal réussi. Évidemment, donc, vous imaginez bien qu'un club discriminant ouvertement à la moitié de la population, qui sont, qui sont les hommes, a été soumis justement à, à, à enquête éthique. Mais le problème de l'enquête éthique, c'est qu'elle va, à mon avis, s'arrêter à peu près aussi vite que l'enquête sur le 11 septembre, puisque le... Le maire Bill de Blasio euh, dit que d'office, hein, idéologiquement, lui, il est pour la discrimination. Il est éternellement attaché, si vous voulez, à, à The Wing. Alors, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Williamsburg, Londres et Toronto, donc des villes euh, hautement euh, cosmopolites, sont parmi les prochaines implantations. Alors, qu'est-ce que c'est J'y ben, arrive, j'y arrive. Dans cet événement où donc plus de 50% d'entre vous, parce que j'ai plus de 50% de public masculin, ne sera jamais autorisé à poser un pied, eh bien qu'est-ce que vous allez rater Vous allez rater des speaking events, c'est-à-dire des conférences parlées, donc une espèce de TED Talk qu'on imagine, du Community Volunteer Opportunities, c'est-à-dire des opportunités de faire du volontariat dans votre communauté, Bon, à vous de décider si ça vous manquera ou pas, moi j'en fais du volontariat, mais enfin j'en fais pas la promotion, j'ai besoin d'en parler à personne, et puis on se fout que je sois un homme ou une femme. Des screenings de films, donc apparemment vous pourrez regarder également des films, bah, à 2750 dollars par an, on imagine que ça doit être des très très bons films. Vous aurez des happy hours, c'est-à-dire que vous aurez des réductions sur vos vers s'ils sont pas inclus. Vous aurez des cours de théâtre, et vous aurez surtout, et c'est là que nous y venons, une home base, c'est-à-dire une base de données des membres voulant établir des relations. Le théâtre, le cinéma, la manucure, etc. Je ne rigole pas sur la manucure et le coiffeur, vous allez voir, on va parcourir ensemble un petit peu leur site en même temps que je vous parle. Tout ça est un, est un, est un cache sexe, hein. est un cache pudeur pour en réalité désigner que c'est le nouveau, ce sera, c'est déjà le nouveau lieu d'un lobbying communautariste. Alors oui, alors plusieurs incohérences. Alors, première incohérence, euh, incohérence d'abord, moi je veux bien que ce soit un club réservé aux femmes, mais moi je vois quand même des hommes. Et ces hommes, je les vois où ben, Évidemment, je les vois euh, au niveau des financements. Alors, j'ai demandé, ne parlant pas la neuve langue des startups, j'ai demandé à mon amie Sophie, qui en est l'experte, qui m'a recommandé ce site Crunchbase. Donc, sur Crunchbase, vous pouvez savoir quel... Fonds d'investissement ont baqué, c'est-à-dire ont, ont posé des fonds sur la table. Et à quelle étape Ah, On est à 40, bon, on est, on a 10 millions de plus que, que, que, que le 3 avril apparemment, où l'article a été écrit. D'après Crunchbase, nous sommes à 42 millions et demi levés dans trois rounds, je vous le disais, SID A et B. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les profils, les profils de ces business angels de ces fonds, non pas souverains, mais de ces fonds privés ou semi-privés, et de voir un petit peu les sexes. Alors vous allez me dire, oui, il y a deux visages de femmes là, Elisabeth Cutler et Julie Rice. Oui, ben, Elisabeth et Julie, elles sont toutes seules, ce sont des investisseurs individuels. Tandis que si on regarde au niveau des plus gros, hein, on, va, on va balayer un petit peu leur organigramme, WeWork, que je vous disais, valorisé à plusieurs milliards, New Enterprise, je ne sais pas quoi, et Kleiner, eh bien, qu'est-ce qu'on voit aux surprises dans leur organigramme On voit que leurs fondateurs, ce sont des structures de plusieurs milliers de personnes, comme vous voyez, et leurs fondateurs s'appellent Chuck, Frank, Richard, Adam, Miguel, euh, Brooke, Eugène, Frank, Frank, Tom. Et eh bien, là-dedans, évidemment, on ne compte que des hommes. Hein. C'est-à-dire que ce qui est étrange, c'est que quand même, sur les 5 ou 6 plus, plus gros investisseurs d'une entreprise qui est discriminante pour les hommes, on ne voit que 20% de femmes et 80% d'hommes. Donc manifestement, elle les discrimine dans la présence dans l'open space. Par contre, au niveau de l'argent, celui-ci n'a pas d'odeur, ni de couleur, ni de sexe. Ils sont pas du tout discriminés au niveau de la provenance des, des fonds. Hein. Le fait que ces fonds émanent de la poche bien garnie d'un pantalon porté par une grosse paire de burnes bien poilues, bien masculine, là évidemment, ça ne les dérange pas. Et puis, j'imagine, vous allez me dire que je fais du mauvais esprit, mais enfin, c'est mon côté euh, Jankovicien, néo-jancovicien. À toujours revenir aux arrière-plans énergétiques. Euh, qui, a, qui a construit les bureaux, qui, qui s'occupe de l'installation électrique, qui s'occupe de l'air conditionné, parce que nous sommes aux États-Unis, on ne respire pas l'air du dehors. Mon Dieu, euh, C'est roturiers, on respire l'air conditionné. Qui s'occupe du réseau Ethernet, intranet, Ethernet, euh, intranet et, et, et Internet. Réponse A, Jean-Pierre, une série de femmes. Réponse B, une série d'hommes. Bon, tout à parier que ce ne soit en réalité que des hommes. Donc c'est un lieu construit logistiquement par des hommes, financé à 80% par des hommes, mais géré et co-géré par des femmes pour y produire quelque chose qui est immatériel et qui s'appelle du réseau. Donc euh, alors on va voir si par hasard ils produisent, rendons-nous sur leur site pour voir si par hasard ils produiraient autre chose que du réseau, c'est-à-dire euh, la matrice du lobbying. Euh, comment ils s'appellent leur site The Wing. Voilà, donc là, on voit évidemment une photo euh, de, de, de, de, de l'espace en, euh, en pleine activité. Donc là, apparemment, elles sont sur un, sur un canapé en train de, de siroter une margarita, donc le, ça travaille dur. Euh, et on va voir un petit peu l'équipe. Alors, qui produit quoi Donc, la fondatrice, Audrey, Gelman, hein bon bah, comme dit l'autre, euh, faut le savoir. Euh, la cofondatrice Laurel Kassan, ou Cassan, un petit peu de diversité ethnique là avec la CFO. Alors euh, donc à part les fondateurs et la CFO, donc on a et puis la secrétaire là. Alors on a une directrice des talents. C'est-à-dire que qu'ils doivent recruter des gens talentueux et puis les chapeauter par une directrice. Donc, Mia Merrill a ce rôle-là. Madeleine Bud, Bon évidemment, vous connaissez mes goûts. Pour moi, Madeleine Bud, c'est la plus jolie. Donc, c'est comme dans Mad Men, c'est la office manager. Donc, c'est l'équivalent de. Comment ça s'appelle la Rose Sublime dans Mad Men Là, j'ai oublié son. Ah, j'ai sur le bout là, dites-le moi dans les commentaires si vous, si, vous, si vous y pensez, si vous le retrouvez. Donc toujours une rousse sexy comme office manager. Ensuite une community director, donc on ne sait pas si elle fera les publications Facebook ou quoi. Community associé, community manager. Ah non, pardon, ça sera Christelle Found qui fera probablement le community manager avec sa copine. Oh, elles font une belle paire, une Christelle une belle pair, euh, et Yari. Comme dirait Pierre Bénichou, je leur ferai bien un coup de deux. Euh, ben bah oui, parce que là, quand même, bon, moi, si je compte, ça fait, attendez, il y en a 5 par 1, 2, 3, 4, 5, 5 par rangée 1, 2, 3, 4, 5, donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ça fait quand même 45, alors c'est sûr que c'est bon, bon pour la politique de l'emploi de 30 pas hein, ça fait quand même 45 emplois salariés pour tenir un coffee shop. Donc effectivement, ça fait baisser les statistiques du, les statistiques du chômage. C'est en réalité un néo-salon. C'est le néo-salon de, de discussion littéraire, du, le néo-salon lobby, du lobbying du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, le revisiter. Alors vous savez, il y a une espèce de, comme ça, de compendium d'idées reçues au niveau de ces salons et on va essayer d'approfondir un peu le niveau de lecture. Ça, c'est le premier niveau de lecture, ça, c'est le second niveau de lecture. À quoi pense-t-on spontanément dans ces salons, qui sont un petit peu l'ancêtre de, de ce fameux algorithme de recommandation aujourd'hui par lequel on pense, on, on acquiert l'information par pensée concentrique. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous fournissez à, à Internet, à Google et au GAFA d'informations sur vous, plus ils vous servent les informations que vous seriez le plus susceptible de digérer. Bien, à l'époque, c'était comme ça, des hôtesses conviaient des gens selon une espèce de pré-algorithme de recommandation où... Euh, leur euh, talent consistait à associer euh, des hommes. Alors, je suis sur un, je, sur, je fais un petit résumé de Wikipédia, d'associer des hommes de lettres, artistes et puissants, etc., euh, avec pour souci principal de réunir des invités dont, le dont les caractères sont compatibles, qui disposent de maîtrise de soi et de savoir vivre. Et, et c'est ainsi que se font les réputations et qu'elle se défont et alors par contre il m'a semblé beaucoup plus pertinent d'aller consulter la thèse euh, soutenue sous la direction d'un certain daniel roche qui s'appelle le monde des salons sociabilité et mondanité à paris au 18e siècle euh, donc qui qui a consacré sa thèse à étudier cette forme de euh, de sociabilité salonnière et qui a remarqué deux choses dont la deuxième est la plus intéressante je voulais garder pour la fin donc c'est ce qu'il appelle qu l'étude des pratiques curiales, pratiques curiales sous donc les stratégies individuelles et collectives des courtisans, dans ces salons, et donc il a souligné deux stratégies, premièrement c'est que c'est beaucoup plus composite et beaucoup plus cosmopolite que l'idée qu'on a l'inconscient collectif, avec une forte présence de milieux, une surreprésentation des milieux diplomatiques et une sous-représentation de, des milieux de la magistrature, qui apparemment euh, créait déjà du tapage et du, et du conflit. Euh, il remarque une, théâ une théâtralité des comportements, mais bon, enfin, ça, on devait, on devait l'imaginer. Euh, véritable nœud où se croisent des flux d'informations venant de la cour, du monde littéraire, des cafés, des journalistes, se muer en foyer d'opposants, etc. etc. Euh, re grande représentation, je vous l'ai dit, des diplomates comme Gustave III de, de Suède. Euh, utilisation des salons comme caisse de résonance pour promouvoir la politique de leur pays, suivant l'exemple de Benjamin Franklin et Stormont. Blablabla, euh, bla bla, le mérite de son livre est d'avoir su resituer avec une grande précision la place du salon auprès de l'académie, de la loge et du café dans l'espace de sociabilité parisien. Et, et, et, et, et, ça, ça, son hypothèse, selon moi, la plus pertinente, c'est que le rôle de ces salons était de déplacer les pratiques curiales, donc de, dépla de déplacer les stratégies de cours qui font et défont les carrières individuelles hors du regard du prince. Voilà. La, la, la raison qui surdétermine toutes les autres, c'était de déplacer les jeux de pouvoir hors de contrôle du monarque. Et évidemment, vous le voyez maintenant mon parallèle, on ne lève pas 32 millions aussi communautaire et aussi victimaire que l'on soit on euh, pardon 42 millions on ne lève pas 42 millions et demi avec la seule promesse de réaliser un, un, un coffee shop tenu par 40 personnes dont une dont une rousse sexy apoletteuse on lève 42 millions et demi pour effectivement étendre son influence dans des cercles dont les monarques sont exclus hein. vous connaissez vous savez très bien que les les politiques élus à la démocratie représentative sont réalité, ont abdiqué depuis longtemps, ont abandonné, ont réalisé un abandon consenti de souveraineté, qui à l'Union européenne, qui à l'OTAN, qui la, au fonds monétaire international Qui, etc., etc. Je ne vous apprends rien, je l'ai moi-même appris en même source que vous, mais des bulles privées, fondés par des gens dont, qui sont de notoriété publique sur Internet, selon un modèle hautement ségrégationniste discriminatoire, vont avoir pour fonction euh, d'être des néo-salons du XVIIIe siècle, avec un côté évidemment hautement nomade cosmopolite, ayant pour but de soustraire l'origine du travail de lobbying à la main des monarques, et des présidents, euh, afin évidemment de toujours plus asseoir le, euh, le contre-pouvoir de l'argent, parce qu'évidemment, je n'ai pas précisé le montant de l'inscription, on est à presque 3000 euros par an. Je crois que c'est aliam vitam alio mores, autre temps, autre mœurs. On croyait les salons du 18e siècle disparus, et bien désormais, ils s'appellent des cafés communautaires de coworking qui sont évidemment le cash-sexe d'un lobbying euh, féministe.